super il y a plein plein de personnes géniales super alors l'avantage en plus de zoom et euh, eh ben il y a des vraies personnes <rire> voilà, il a pas des gens cachés derrière euh, l'anonymat ça rend des trucs super plus sympa voilà bonjour à toutes et à tous que je, je vois en, en vignette merci merci de vous trouver là ça fait plaisir alors Expérience Zoom, bon, j'ai l'habitude d'en faire, mais je n'en avais jamais fait pour les lives évolutionnaires. Donc, on va voir ce que ça donne. On expérimente et on expérimente ben, pour justement cette nouvelle série de, de lives évolutionnaires. Euh, donc, une série en fait de quatre lives évolutionnaires. Il s'agit du neuvième que je donne, mais du premier que je donne pour euh, un sujet nouveau, à savoir les cartes de la conscience. Alors... Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas encore, vous savez que pendant 20-25 minutes, je vous expose un sujet. On va parler de la conscience, on va parler de l'émergence en particulier. Et puis, je vous invite donc à écrire vos questions et commentaires pendant que je parle. Et surtout, mettez-les d'abord dans le chat. Comme ça, ça, ça permet à Charlotte qui m'aide, qui m'assiste, de, de voir un petit peu les questions et puis de pouvoir ensuite donner la parole à chacun. Et là, à la différence... De, à la différence de YouTube eh bien, je vous invite quand vous voudrez poser la question si je vous sollicite hein, par exemple je dirais Vincent ou Anna etc et euh, eh bien vous activez votre micro vous activez votre vidéo si vous voulez si vous ne l'avez pas déjà fait et puis comme ça on peut interagir euh, en direct et vous pourrez poser votre question ou partager votre commentaire, votre expérience donc c'est un côté quand même plus convivial alors, vous le savez, je pourrais peut-être pas prendre toutes les questions, toutes les, les interactions. Je vais faire mon possible. Et puis, vous le savez aussi, je vous demande bien sûr de l'indulgence parce qu'il y a toujours cet apprentissage. Je précise aussi que ce live se trouve streamé sur YouTube. Euh, donc, pour, on n'interagira pas sur YouTube. Pour celles et ceux qui s'y trouvent, venez sur Zoom. Vous avez le lien dans le, dans le chat. Mais au moins, ça permettra donc d'avoir un replay. Euh, si on en a envie et puis si vous voulez pas apparaître sur youtube ben, il suffit simplement de cacher la, la caméra et de rester tout à fait anonyme on a le choix voilà alors euh, je vous disais on va parler des cartes de la conscience les cartes de la conscience déjà je veux dire quoi par là et eh bien euh, on a un certain nombre d'études maintenant depuis euh, pas mal d'années finalement déjà en occident depuis que la psychologie existe et puis en Orient, depuis que de toute façon on étudie la conscience, notamment à travers du bouddhisme, d'hindouisme, en tout cas des, des, des pratiques de la conscience qui nous viennent d'Orient et de très longtemps, et eh bien ça a permis déjà de cartographier la conscience. Ça veut dire de la segmenter dans des zones, un petit peu comme on cartographierait un paysage, ou une, ou un terrain, ou un pays, une région, avec ses reliefs, ses vallées, ses montagnes, etc., on a un petit peu la même chose sur la conscience. Et dans cette série-là, on va explorer justement un petit peu ce qu'on sait sur le sujet. Euh, alors, déjà, évidemment, il faut commencer par quelques précisions. Notamment, on entend quoi par la conscience Parce qu'on le voit tout de suite et on le sait, finalement, on se trouve avec des mots très flous quand on utilise des mots comme conscience, esprit, âme, euh, instinct, feeling, être profond, être divin… Enfin. On voit qu'il y a des tas de choses, pour certaines, dans un bagage, on va dire, très scientifique, quand on parle de neurosciences, quand on parle de psychologie, etc. Pour d'autres, plus dans une expérience mystique, ou intime, ou subjective, on voit que finalement, ces mots-là prennent des sens extrêmement flous, et parfois extrêmement vastes. et Je trouve ça intéressant d'ailleurs de voir comment nous avons, nous les humains, une ontologie extrêmement précise pour parler de l'extérieur objectif, ça veut dire le monde des objets, de ce qu'on peut voir et percevoir par nos sens organiques, et combien nous nous trouvons tout à fait désarmés pour exprimer finalement la, la, la vastitude, hein, l'infini, mais de l'intériorité. On se trouve totalement désarmés, et je trouve ça intéressant justement de voir comment nous existons aujourd'hui dans une civilisation qui a enfin des civilisations, celle de l'intelligence collective pyramidale, qui ont mis effectivement l'emphase dans notre développement sur l'extériorité et très peu sur l'intériorité et je m'en explique notamment dans de nombreuses conférences. Je ne vais pas l'expliquer maintenant. En tout cas, il y a un flou des mots. La conscience, ça fait partie de ces mots en fait, qu'on ne peut pas définir. Et je ne risquerai pas une définition, parce qu'à chaque fois, je le circonscrirai dans un espace mental limité et limitant. Par contre, tout comme le mot « intelligence », comme le mot « vie », ça fait partie donc de ces termes plus vastes que nous, et on peut, si on ne peut pas les définir, on peut au moins pointer le moment où il y en a une manifestation. Donc on sait quand il y a de la manifestation ou une expérience de conscience. Ça, on peut le dire. Et on peut justement pointer toute cette diversité de ce qu'on peut avoir. La conscience, en tout cas, on peut déjà la voir comme une expérience subjective de soi, de soi-même, mais aussi du non-soi. Ça veut dire du soi étendu, du au-delà de soi. C'est au-delà, se trouvant éventuellement chez l'autre, ça veut dire la subjectivité que l'on rencontre chez l'autre, ou bien dans l'univers qui se manifeste, dans le manifesté autour de nous, et qui devient en fait notre conscience. Ou on peut aussi se poser la question de savoir si ce que l'on considère à l'extérieur de nous ne relève pas tout simplement d'une manifestation de notre conscience. Ça veut dire notre conscience produit cette subjectivité qui semble exister de manière extérieure à nous, de manière indépendante de nous. Donc là, on a évidemment des vieilles questions. Chez l'humain, on peut dire aussi que la conscience, on peut la détecter par les systèmes de valeurs, les systèmes de valeurs morales, les comportements. Et ça, ça va nous intéresser plus tard justement pour les cartes de la conscience, pour comprendre justement comment une conscience fonctionne, dans quel état de développement elle se trouve. Eh bien, évidemment, on n'a pas des conscientomètres, mais on peut en tout cas voir quel système de valeurs et quel système de comportement une personne adopte. Et ça va nous en dire beaucoup sur là où se trouve son développement de conscience. Euh, alors, évidemment, les, il y a plein de philosophes hein, qui, ont, qui ont abordé cette question-là, notamment, euh, par exemple, Bergson nous dit hein, « la conscience correspond exactement à la puissance de choix hein, dont l'être vivant dispose », ce qui s'avère assez intéressant maintenant, ce qui aussi euh, l'amène à un dénigrement des animaux, puisqu'il les considère comme ayant moins de choix, moins d'options que les humains. Et là, ça nous pose évidemment des questions, à savoir d'anthropomorphisme effectivement, un canard a peut-être moins de choix sur un certain niveau que moi, mais il en a peut-être beaucoup plus à d'autres niveaux. Donc, on peut se poser la question. On va voir aussi que dans toute cette philosophie, il y a aussi une notion de la transcendance. La transcendance, ça veut dire que la conscience n'existe pas comme une immanence, c'est-à-dire émanant de nous, produite par nous, mais elle existe tout court. Ça veut dire, en fait, l'univers représente, ou le cosmos au sens grec du terme avec un k le cosmos ça veut dire tout ce qui existe autant mes pensées qu'un atome qu'un qu poème qu'une voiture qu'une météorite tout ce qui existe tout le manifesté donc le cosmos et eh bien peut-être représente une représente la conscience ou la manifestation de la conscience alors après donc si on le voit comme phénomène inhérent et immanent de l'univers donc le, on peut l'appeler l'univers le grand tout le cosmos dieu il y a des tas de façons de, de l'appeler et ce qui amène finalement, dans, en tout cas dans le monde de, de la philosophie, à une très très vieille opposition entre ce qu'on appelle le dualisme et le monisme, entre l'émergence et la transcendance. Le dualisme, on va par exemple le trouver chez Descartes, et bien sûr aussi chez les, chez les Grecs, hein, qui dit finalement il y a une matière inerte, non consciente, et puis il y a l'esprit, la conscience, qui vient l'infuser, qui descend dans cette matière, qui prend possession de cette matière. Et donc, il y a un principe aussi évolutionnaire, puisque petit à petit, la conscience progresse et prend possession de la matière. On peut aussi retrouver ça, d'ailleurs, dans les questions en physique, hein, d'entropie et de négantropie. L'entropie, en sachant que, enfin, qui nous dit que finalement, l'univers perd de l'information, se déstructure, devient une sorte de, de soupe, euh, se déconstruit, alors que la négantropie se construit, ça veut dire la vie qui se construit sur quelque chose qui à côté se désorganise. Donc toute une question aussi qui nous parle de cette sorte de dualité au niveau de la, de la physique et de la thermodynamique en particulier. En tout cas, on trouve donc le dualisme très fortement marqué chez Descartes, qui a évidemment largement influencé la pensée occidentale, mais on va aussi trouver, de manière assez contemporaine, en tout cas aussi chez les contemporaines Descartes, ce qu'on appelle le monisme. Ça veut dire, en fait, non, il n'y a pas d'un côté la matière et l'esprit ou la conscience. En fait, tout relève d'une seule manifestation, la matière ou l'énergie représentant une certaine forme de manifestation de la conscience. Et ça, on va le retrouver, par exemple, chez des philosophes comme Spinoza ou plus récemment chez Bertrand Russell. Et ça nous montre aussi, de manière intéressante, dans le développement, de la conscience humaine ou de la réflexion humaine qu'il y a un petit peu comme deux grandes parties dans, deux grands courants dans l'humanité peut-être un plus sur l'Orient qui, euh, qui a construit son expérience plus sur le monisme ça veut dire en fait la conscience existe comme un tout total et complet et nous en constituons une manifestation une sorte de précipité, de concentré en tant qu'être humain ou non humain alors que l'Occident à plus fonctionner sur la dualité du sujet et de l'objet, et notamment très largement développer les sciences au sens classique du terme qui fonctionnent sur cette, sur cette dualité. Voilà. Donc là aussi, intéressant de voir comment ces deux approches peut-être se complètent pour finalement euh, amener quelque chose de plus holistique encore, où finalement les deux s'avèrent tout à fait valables. Il ne s'agit peut-être qu que d'un point de vue. En tout cas, sur le, sur le dualisme, il y a quand même quelque chose qui me, fait, qui me fait sourire quand on parle de dualisme, parce que cela veut dire finalement qu'implicitement, il y a une partie de l'univers consciente et une partie non consciente. Ça veut dire que si j'énonce si en tant qu'être conscient le fait qu'il y a des parties non conscientes, donc en définissant des lignes, et bien finalement, je représente une conscience qui englobe cette partie non consciente de l'univers. Vous voyez, on, on s'enferme très vite en fait dans des sortes de, de paradoxes desquels on ne sort pas. Et je trouve ça aussi intéressant quand on écoute la pensée de Descartes, donc à fond dans le, dans le dualisme, qui disait « je pense, donc je suis ». L'Occident, peut-être sa grande erreur ou sa grande limitation, la pensée occidentale, consiste à confondre la pensée et la conscience. Or, maintenant je vais rentrer plus, moins dans la, la philosophie mais dans l'expérience empirique. Et bien, dans l'expérience empirique, ça veut dire toute personne notamment qui, qui se met à explorer la conscience, l'expérience de conscience, en particulier par les centaines de techniques méditatives qui peuvent exister, d'outils de connaissance de la conscience, eh bien on s'aperçoit très vite que la pensée constitue un épiphénomène de la conscience, quelque chose de tout petit par rapport à la conscience, et que l'expérience de la conscience dépasse très, très largement la pensée. En fait, il y a la non-pensée, il n'y a pas de pensée, il y a quelque chose d'indéfinissable par les mots, de beaucoup plus vaste que la pensée, et notamment la pensée logico déductive ou opérative. Et donc Descartes a dit « je pense, donc je suis ». Alors que l'expérience de toute personne méditante va plutôt amener au sens contraire de dire, finalement, je suis, donc j'existe, donc je pense. Ça fait partie d'une de mes fonctions et il pourrait y en avoir bien d'autres. Et peut-être justement que chez d'autres êtres vivants, il n'y a pas forcément une pensée logico-déductive ou articulée telle qu'on l'a chez l'humain, mais il y a aussi des expériences euh, opérative, d'intelligence qui ne relève pas de la pensée telle qu'on la connaît au niveau humain. Et je trouve ça intéressant de considérer ces choses-là, puisque là, ça nous fait sortir de cette projection anthropomorphique qu'on peut avoir sur les autres êtres. Euh, alors, vous voyez, tout ce que je vous dis quand j'entre dans l'expérience empirique, ça me donne en fait toutes les raisons pour ne pas faire un cours de philo, finalement, pour confronter toutes les thèses mentales de la conscience, parce que justement, la pensée ne pourra jamais circonscrire la conscience. Elle pourra discuter ad vitam aeternam sur ses manifestations, sur ce que ça représente, mais elle n'arrivera pas à circonscrire, puisque la pensée relève d'un produit, ou peut-être d'un voilà, byproduct comme on dit, de la conscience. Donc, je préfère vraiment, dans tout ce qu'on va discuter ensemble, je préfère exposer plutôt ce que notre Conscience humaine, aujourd'hui, s'est observée d'elle-même et finalement nous inciter à aller dans une aventure plutôt intérieure, donc qui relève de l'intime. On peut dire quoi dans cette expérience empirique de la conscience eh bien, Notamment qu'elle a un caractère réflexif. Hein Ça veut dire qu'elle se voit elle-même. La conscience relève de son, de son propre sujet, hein, parce que consciente d'elle-même, et son espace de perception la représente elle-même. Donc il n'y a rien finalement qui puisse exister en dehors de la, de la conscience. Et d'ailleurs, là j'entre peut-être dans quelque chose de plus personnel, hein, mais peut-être que la conscience consiste tout simplement en ce qui fait exister. Ça veut dire à partir du moment où j'ai conscience de, de quelque chose, où j'ai conscience d'un soi, à ce moment-là, il y a une action fiat, ça veut dire une création, quelque chose qui existe. Et tant qu'il n'y a pas la conscience de, cela n'existe pas. Ça nous ramène à la vieille histoire, l'arbre fait-il du bruit, s'il tombe tout seul, s'il n'y a pas de témoin ça dit un petit peu ça, mais je pense qu'on euh, peut aller plus profond que ça dans cette, euh, dans cette réflexion. Alors, restons dans l'observation empirique. Ce que nous disent les sciences aujourd'hui euh, nous montre justement des principes d'émergence. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait parler de l'émergence. Eh bien, regardons l'histoire de l'univers… Et on sait aujourd'hui que l'univers a commencé par des particules fondamentales, ce fameux Big Bang, et donc un univers de, de, de, de particules donc extrêmement fragmentées, qui a ensuite constitué les atomes, qui ensuite s'agençant ense ensemble ont constitué des molécules simples, puis des molécules complexes, et puis des tas de choses ont émergé, comme ben, des, des planètes, des soleils, des galaxies, et puis sur ces planètes, des montagnes, des vents, des gaz, euh, des objets solides, liquides, gazeux supraconducteur ou pas, etc. Donc, toute cette matière que l'on connaît, cet univers, on va dire, inerte, et qu'on appelle la physiosphère. Physiosphère, avec une science qu'il étudie, à savoir la physique, justement. Physiosphère. Donc, on peut qualifier comme le monde de l'inerte. Et ce monde de l'inerte, ayant généré tellement de briques fondamentales, eh bien, il y a un processus mystérieux d'assemblage de molécules de plus en plus complexes, où on passe de molécules simples à des molécules de plus en plus complexes, à des polymères et à ces briques fondamentales du vivant euh, et qu'on va voir apparaître euh, avec l'évolution, hein, par cette, vraiment cette, ces assemblages de plus complexes, pour nous faire entrer dans le vivant, en sachant qu'il n'y a pas une ligne tranchée entre l'inerte et le vivant. On, on considère par exemple qu'un virus qui constitue déjà un assemblage extrêmement sophistiqué, qui peut avoir un ADN ou un ARN, ne fait pas partie du vivant, mais fait encore partie de l'inerte. Après, quand on entre dans les bactéries, euh, ça devient un petit peu plus complexe cette question. Mais on voit en tout cas une sorte de transition vers une deuxième sphère qui englobe la, la physiosphère et qu'on appelle la biosphère, tout simplement. La biosphère. Et là, on entre dans le monde du vivant et on s'aperçoit que la physique et les sciences de l'inerte ne permettent pas d'expliquer la biosphère. Euh, aucune physique au monde, quantique ou newtonienne ou relativiste, ne permettra d'expliquer le mouvement d'un chien ou d'une libellule ou d'un humain. Ça ne marche pas. Alors que si on va évidemment au niveau particulier, oui, on va pouvoir expliquer des choses, mais pas au niveau de l'émergence. Donc on voit bien ce phénomène d'émergence, ça s'assemble et quelque chose de nouveau émerge. On dit aussi que ça transcende et ça inclut. Ça transcende parce que lorsqu'il y a un assemblage suffisamment complexe, on va avoir quelque chose, qui un être vivant qui s'appelle un escargot, ou un être humain, ou un éléphant, ou un poisson, ou une méduse. Et donc il y a bien une nouvelle de nouvelles lois qui existent à ce niveau-là, qui appartiennent effectivement aux lois de la biologie, et puis au-delà de ça aussi, on va le voir au niveau des comportements. Mais si on redescend au niveau atomique ou au niveau chimique, eh bien, ça inclut. Ça veut dire que les lois de la chimie, les lois de l'atome, les lois des, des molécules d'eau, euh, euh, de toutes les molécules, qu peut, les molécules carbonées qu'on peut trouver, etc., restent les mêmes. Donc, ça inclut, mais ça transcende. Ça veut dire que cela produit des règles du jeu tout à fait différentes. On dit souvent le tout est plus que la somme des parties, hein, on entend ça. Moi, je dirais que le tout représente beaucoup plus que la somme des parties. Il n'y a pas un petit epsilon en plus lorsqu'on regarde une méduse ou un escargot. Il y a quelque chose de très, très différent par ce principe d'émergence. Et l'évolution ne s'arrête pas là, puisque, on le sait, la biosphère a continué aussi à générer des êtres de plus en plus complexes, qui ont notamment fait société entre eux, donc qui se combinent aussi entre eux, qui s'assemblent dans des sociétés et pour lesquelles on voit apparaître la noosphère, ça veut dire la sphère de, la, de symbolique, des représentations, du psychisme, de l'expérience de soi et de l'autre. Et là on rentre donc dans une partie plus récente de l'évolution, cette fameuse noosphère, où naissent des cultures, Et là, qui n'appartiennent pas évidemment de manière exclusive à l'humain, loin s'en faut, puisqu'on sait que de nombreuses espèces qu'on qu qualifierait d'évoluées, donc plus récentes dans le temps, ont des formes culturelles, des formes de représentation symbolique, des langages, font société et peuvent construire donc, des sociétés très complexes qui vont notamment jusqu'à nécessiter un apprentissage, non pas par l'inné, mais par l'acquis, et donc qui, qui ne peut se faire que par des principes culturels qui se transmettent et des principes comportementaux qui s'apprennent et qui se transmettent d'être en être et de génération en génération. Et bien, ça ne s'arrête pas là. On a aussi l'expérience, nous les humains, et on va voir si ça se limite aux humains, bien entendu, d'une sphère encore plus large que la noosphère, à savoir ce qu'on peut qualifier de la théosphère, théosphère de « theos, theos" »,« un hein, dieu »,« dios, dieu », en fait la notion du divin. Ça veut dire faire une expérience de la conscience qui devient plus vaste et qui une fois de plus transcende et inclut. Ça veut dire que la réalité d'un psychisme qui va dans cette théosphère, devient plus vaste que simplement celle de la noosphère, ça veut dire les représentations culturelles, symboliques, du langage, de la doxa, et elle devient aussi plus vaste que la seule biologie. On voit que ça transcende et ça inclut. Ça veut dire on va dans une expérience, un spectre de conscience encore plus large dans cette, dans cette théosphère. Alors je vais m'arrêter là, mais on voit déjà qu'on a quatre sphères, essentiel dans l'évolution, que nous, en tout cas les humains, nous savons voir. Il y en a certainement peut-être ailleurs, plus grandes, mais qu'on ne sait pas voir. Je, je ne peux pas parler moi, en tout cas aujourd'hui. Donc on commence avec la physiosphère. Ça s'assemble dans le temps, ça crée la biosphère, donc euh, le vivant, le vivant primitif qui lui aussi s'assemble, devient de plus en plus élaboré. Et par émergence, crée la où On va trouver donc, les sociétés de culture, de subjectivité, d'intersubjectivité et puis ça s'assemble de plus en plus et ça se sophistique, et on voit cette expérience là aussi naître, en tout cas chez nous les humains, nous en faisons l'expérience de cette fameuse théosphère. Et là, vous voyez, je ne fais que vous parler d'un principe d'émergence, ça émerge. Alors ça, ça porte un nom, on appelle ça des holarchies. Il y a une sorte de hiérarchie, mais naturelle. Les holarchies, vous retrouvez ce terme de holistique, on le trouve donc par exemple lorsque des particules fondamentales s'assemblent, et forme un atome. Et l'atome a sa réalité propre, sa physique propre, qui ne peut pas se prévoir à partir des particules élémentaires qui le composent. On assemble quelques atomes, par exemple deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, H2O, et on fait donc l'eau. Et rien ne permet, en observant indépendamment l'oxygène et l'hydrogène, rien ne permet d'anticiper les propriétés de l'eau. Et ainsi de suite. On assemble des molécules qui deviennent des molécules complexes, qui elles-mêmes deviennent des prokaryotes, qui eux-mêmes deviennent des eucaryotes, qui deviennent des êtres monocellulaires, puis pluricellulaires, ça commence à former des corps. Ces corps s'assemblent aussi, collaborent et font des sociétés qui génèrent justement cette fameuse noosphère, et ainsi de suite. Vous voyez Donc tout ça fonctionne sur des principes de holarchie. Il ne peut pas y avoir la vie, donc la biosphère, avant la physiosphère. Il ne peut pas y avoir la noosphère avant la biosphère. Il ne peut pas y avoir la théosphère avant la noosphère. Ce principe, on le connaît très bien, notamment euh, ce principe de holarchie, on l'a par exemple dans le langage. Là, je vous parle avec des phonèmes, ça veut dire j'assemble des phonèmes, des phonèmes mis ensemble vont faire euh, des syllabes, des syllabes mises ensemble vont faire des mots, des mots mis ensemble vont faire des phrases, puis des paragraphes, et ainsi de suite, et un discours et un live évolutionnaire. On l'a aussi avec les lettres, on peut mettre donc, des lettres ensemble qui font un mot, des mots ensemble qui font une phrase, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'il y a bien une holarchie, ça veut dire à chaque fois, le nouveau niveau transcende et inclut les précédents. Il y a une réalité largement supérieure et plus vaste au niveau du mot par rapport à la lettre. Il y a une réalité bien plus vaste de conscience dans la phrase plutôt que dans le mot, et ainsi de suite. Vous voyez donc ce principe évolutionnaire. Alors vous voyez que là, je commence déjà à parler de cartes. On commence à les voir apparaître, ces cartes. On voit bien qu'il y a probablement une expérience de conscience plus vaste plus on va, on va dire, vers la théosphère, vers une sphère en tout cas plus large, et plus il semble qu'il y ait une, une conscience plus vaste. On peut noter aussi que euh, ça, ça fait un petit peu aller de l'objectif au subjectif. Ça veut dire quand on parle de la physiosphère, on parle d'objets. Et puis quand on commence à parler du vivant, on parle moins d'objets, on parle de sujets, justement. Et puis quand on va dans la néosphère, on parle de sujets, mais dans leur subjectivité. Et puis, quand on va dans la, euh, la théosphère, et bien là on commence à parler de transcendance, on parle de divin, etc., et avec des langages encore assez flous. On a certainement encore des expériences très primitives, si je puis dire, sans jugement, par rapport à ces, à ces évolutions-là. <cười> Vous notez aussi qu'il euh, y a des sciences tout à fait séparées pour chaque sphère. Je vous, vous l'ai dit tout à l'heure, la biologie ne sait pas expliquer le comportement des particules, pas plus que euh, le, le, le, la physique des planètes ne permet de, de comprendre la psychologie sociale. Donc On voit bien qu'il s'agit de sphères que nous savons explorer ou cartographier, mais de manière très séparée et non sans poser de, de, de problème, puisque cette séparation fait que les sciences ont du mal à se comprendre et n'arrivent pas à connecter. Ça nous amène en fait à parler dans ces holarchies de holons. Un holon, il s'agit à la fois d'un tout composé de parties, mais lui-même une partie d'un tout. Par exemple, un atome se compose de particules élémentaires, mais lui-même fait partie d'une molécule, et donc fait partie d'un holon plus grand. Et on voit donc ces holarchies de holons à chaque fois de plus en plus complexes. Et j'aurai l'occasion de faire un live évolutionnaire dans quelques, quelques mois, justement, sur ce sujet précis des holons, de tout ce qu'on sait de cette physique d'Eolon et qui nous amène à une compréhension beaucoup plus fine de l'univers et qui réconcilie cette apparente opposition entre la transcendance et l'immanence. Alors, question à euh, un million d'euros, vous allez me trouver très matérialiste. Euh, la conscience humaine, ou la conscience en général, émerge-t-elle Finalement, vu de cette perspective que je viens de vous dire d'émergence, une pierre semble avoir moins de conscience qu'un escargot, qui peut-être a moins de conscience qu'un pigeon, qui est peut-être a moins de conscience d'un humain. Ça veut dire qu'on se met à, à quantifier ce genre de choses. Ou alors, si la conscience euh, n'émerge pas, ça veut dire qu'elle préexiste, mais peut-être qu'elle se concentre ou elle se condense dans un manifesté plus ou moins sophistiqué, suivant qu'on a affaire à une pierre ou à un escargot ou à une chenille ou à une méduse ou à un être humain. Vous voyez, ça ne résout pas les questions, ce que je viens de vous dire. Ça permet en tout cas... Plutôt de, Donc cette notion de physiosphère, biosphère, néosphère, théosphère, ça permet plutôt de cartographier, sans forcément expliquer la nature du, du terrain. Alors la conscience humaine semble se concentrer en tout cas plutôt sur la noosphère. Ça veut dire qu'un humain dans son spectre de conscience ordinaire, ça veut dire de tous les jours, va plus investir la noosphère, ne va pas forcément avoir une conscience très développée de sa biosphère, ça veut dire de son corps, sauf s'il désire aller dans une connaissance de son corps, s'il il ou elle désire y aller, et puis peut-être encore moins une connaissance de la partie inerte qui nous constitue, ça veut dire au niveau vraiment atomique, sauf si peut-être, justement, on va dans des méthodologies, dans des techniques, dans des disciplines d'exploration de la conscience, auquel cas, on peut étendre cette conscience et aller investir donc, des couches plus basses de nos hauts longs, donc les couches plus fines, de nos corps, par exemple il y a des techniques comme le yoga ou des arts martiaux ou le, le tai chi etc qui permettent d'aller investir donc des zones plus fines de notre corporalité de notre biologie et de rencontrer le type de conscience qui se trouve là et qui n'a rien de mental, qui ne se définit pas par des mots et peut-être que si on continue on peut aller contacter connecter avec cet état de matière qui nous constitue puisque la matière aussi nous parcourt évidemment, mais également par des techniques de conscience, on peut aller bien entendu investir cette théosphère et voir comment elle peut transcender et inclure et devenir finalement le patron à bord plutôt que simplement la biosphère ou l'aspect la, matériel. Alors, suivant là où une conscience se trouve, si elle se trouve dans la physiosphère ou la biosphère ou l'atmosphère ou la théosphère, c'est là définitive un jugement de valeur. Et bien, Il semble que oui, chez nous les humains effectivement, je peux dire que j'ai moins de scrupules à fendre une pierre en deux qu'à fendre le crâne de quelqu'un. Je n'ai aucun problème pour le dire. J'aurais peut-être aussi plus de problèmes, si je devais le faire, à fendre le crâne d'un éléphant que d'écraser un escargot. Et Dieu sait si ça me prend le cœur si je marche sur un escargot. Donc, il semble bien qu'on a une sorte de, de hiérarchie. Quelle partie nous vient de la culture, ça veut dire quelque chose d'inculqué nous donne cet ordre de valeur, et quelle partie vient d'un simple processus évolutionnaire, ça veut dire de ressentir que, ben oui, il y a, il y a des étapes différentes dans l'évolution, il y a des degrés de sophistication différents dans l'évolution, ça, ça reste une question ouverte, je n'ai pas, pas de réponse précise, mais il semble que nous ne puissions pas nous débarrasser des holarchies, elles existent en tant que telles, et nous devons les intégrer. Ce qui, évidemment, nous pose des questions sur, sur les êtres qui nous entourent. Je pense que même parmi les humains, on a peut-être plus de facilité euh, ou d'envie de préserver un être humain très inscrit dans la noosphère, ça veut dire dans une approche qui transcende et inclut le reste, donc il y a une conscience plus vaste, que quelqu'un de complètement euh, dans des logiques euh, de, de survie euh, immédiate, euh, basées sur son, sur son besoin immédiat. Quoique, parce qu'une personne, par exemple, qui, qui tombe malade, eh bien oui, elle se trouve là et on va l'aider et on va avancer. Donc voilà, ça pose encore des questions. En tout cas, euh, on ne saura rien de tout ça tant qu'on restera avec une approche simplement analytique et simplement anthropocentrique. Parce qu'on ne sait pas en fait si les animaux, euh, ou ce qu'on appelle les animaux, ou le vivant en général, on ne sait pas s'ils n'investissent pas eux-mêmes aussi la noosphère et la théosphère, mais à leur niveau, à leur façon de le, de le faire. En tout cas, la question reste ouverte. Alors vous voyez, on voit donc c'est ce qui c'est une première cartographie de la conscience. Très, très basique, parce que là, je la base sur les principes évolutionnaires et donc ce dont je vous ai parlé, l'émergence, qui reste ce, ce principe fondateur de l'univers. Il semble que l'univers jaillisse de lui-même, se produise, se crée par lui-même, que la conscience se fasse jaillir par le manifester elle-même. Et dans les, semaines qui vont, les trois semaines, les trois lives évolutionnaires qui vont suivre, on va se concentrer plus sur des cartes de la conscience, spécifiquement humaines, pour nous interroger sur nous les humains, comment nous fonctionnons. Mais je voulais commencer déjà par une, une vision assez large du, du paysage pour un petit peu poser le cadre, poser le décor. Voilà, j'ai pris euh, un petit peu plus de temps que prévu. Je vous prie d'en excuser, mais je vous propose maintenant d'aller, euh, ben voilà, d'interagir, savoir donc si vous avez des, des questions. Charlotte qui se trouve à côté de moi va très gentiment euh, m'aider justement à, euh, à copier-coller un petit peu ce que j'ai pu voir, ou, ou en tout cas suivre l'ordre des questions que vous pouvez euh, avoir posées pendant que j'ai parlé. Voilà. Alors, je vais regarder mon petit, mon petit chat à côté. Alors, il n'y a pas de questions encore. Eh N'hésitez pas si, si vous en avez. Sinon, je vais je, vous en faites pas. J'ai encore plein de choses à dire sur, euh, sur la conscience et sur les hauts longs. OK. Quelqu'un veut-il euh, s'exprimer Je vois un petit peu tout le monde. Ah, alors... Je crois que je vois… Ah, Laurent, peut-être Voilà, Laurent. Alors, Laurent, si tu veux te manifester. Ah, je prends le Tu veux que je prenne le voilà, super. Oui, oui, tout à fait. Bonsoir, bonsoir. Euh, oui, bah, voilà. par rapport à, à ce sujet, je sais que je m'intéresse à Jung et à la notion ouais. de, de conscience, de conscience collective, enfin, de connexion à l'inconscient, peut-être un inconscient collectif qui va formaliser. Et je voulais avoir une boucle planétaire. Je sais qu'il y a des études, je pense qu'il y a une Christine, euh, j'ai vu le nom de famille, qui a écrit aussi euh, sur Jung, sur une conscience planétaire. Donc voilà, par rapport à tes travaux, je voulais voir si, quel était le lien, comment ça s'imbriquait. Voilà. Ouais, super que tu, que tu abordes ça. Alors, effectivement, euh, bon, déjà, Jung a, par le principe des archétypes, euh, déjà, a souhaité montrer que nous possédions tous des archétypes. Ça veut dire que alors par archétype, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on étudie les récits humains, qu'il s'agisse de raconter l'histoire d'une entreprise récente, je ne sais pas comme Apple ou Google, ou bien des contes ou des mythes qu'on peut se partager, le petit chapeau rouge, blanche-neige, etc., on va retrouver derrière les formes extérieures des fameux archétypes. Ça veut dire il y a l'archétype du roi, de la reine, de la grotte, du guerrier, de la guerrière, du sorcier, de la sorcière, etc., des marécages, des profondeurs. Donc on retrouve... Ces, ces formes archétypales, et donc selon Jung, effectivement, le fait que chaque humain possède ses archétypes fait que oui, il y a forcément une, une forme de transcendance. À cela, euh, certains s'opposent finalement, notamment Ken Wilber, euh, critique un petit peu cette, cette approche de, de Jung là-dessus, en disant, mais non, on peut le posséder sans qu'il y ait forcément une transcendance. Il dit, Ken Wilber, notamment, on a tous des orteils de pied. Ça ne veut pas dire que, donc on, on possède des orteils de pied. Ça veut dire que ça peut exister de manière inhérente en nous sans qu'il y ait nécessairement une transcendance. Et je trouve le contre-argument assez intéressant. Néanmoins, effectivement, Jung fait certainement plus partie des monistes, ça veut dire donc de ceux qui voient une unité dans l'univers. Dans Et je pense de toute façon que lorsque l'on euh, écoute les dualistes, je vois rarement chez les dualistes des gens qui ont une, se revendiquent d'une expérience de méditation très profonde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais on va trouver quand même chez ceux qui ont une vision, une expérience plus moniste, ceux qui en général vont dans l'expérience subjective de la conscience, ou en tout cas se livrent à une expérience profonde de la conscience, et Jung, bien évidemment, en fait, en fait partie. Voilà. Je recommande notamment alors, un livre très trapu, mais, euh, mais passionnant de, de Jung, qui s'appelle Psychologie et Alchimie, où il voit justement comment l'alchimie, qu'on décrit à tort comme une, une sorte de pseudo-chimie euh, pour, pour gens pas très intelligents, euh, en fait, il s'agit de cette euh, expérience de voir la symbolique dans la manifestation des éléments et en quoi ça nous raconte quelque chose à notre subjectivité, c'est-à-dire le lien de la subjectivité de l'objectivité, ce que les, les sciences contemporaines ont, ont renié euh, pendant assez longtemps. Il y avait peut-être une phase nécessaire, euh, nécessaire à faire. Voilà ce que je peux dire sur, euh, sur Jung. Merci. Y a-t-il d'autres Alors Delphine Bonsoir, merci Bonsoir beaucoup pour euh, nous livrer euh, ta façon de, de voir la conscience, en tout cas de la. Alors moi, dans ce que tu as dit, j'ai imaginé des sphères les unes dans les autres, comme des poupées oui. russes, mais peut-être oui. c'est pas ça. Enfin voilà. et, euh, et à partir de là, j'essaie de comprendre comment une sphère peut interagir avec l'autre ou en tout cas influencer l'autre. Parce mmh. que dans ton discours, tu disais qu'il y en a une avant l'autre. Alors... Mmh dans le temps, si c'est dans l'espace, etc. je me dis, peut-être qu'il y en a une qui peut influencer la façon dont l'autre va se développer ou émerger. Voilà. Merci. Oui, super, super question, Delphine. Et vraiment, ça, ça va me donner l'occasion de faire un live évolutionnaire, donc à la rentrée ou à la fin de l'année, exactement sur cette question. Ça veut dire sur ces fameux hauts longs. Hein. Puisque, encore une fois, là, j'ai parlé de quatre grandes poupées russes, à savoir donc physio, biosphère, nosphère, théosphère, mais il y en a des beaucoup plus fines. En fait, on a un emboîtement beaucoup plus fin de, de Poupérus. et à chaque fois, la nouvelle sphère, par exemple la sphère des molécules, transcende et inclut la sphère des atomes, qui eux-mêmes transcendent et inclut la sphère des particules fondamentales. Et on voit que tout l'univers... De l'infiniment petit et probablement vers l'infiniment grand se trouve constitué de hauts longs. Ça veut dire à la fois eux-mêmes des touts et à la fois les parties d'un haut long plus vaste. Ce qui nous pose donc des questions très intéressantes et d'horizontalité et de verticalité. J'en dis juste un mot, mais ça on va l'explorer le, dans, vraiment dans un live dédié à ça. Sur l'horizontalité, il y a la notion de, de communion, euh, comment je pourrais le. Alors, c'est le mot agency en anglais, d'autonomie. Voilà. La communion. Euh, par exemple, chez nous, les humains, ça va toucher à notre féminin, ça veut dire la capacité de compassion, la capacité de, de, de l'empathie à l'autre, et donc de nous relier les uns les autres, de la reliance. Et puis l'autonomie, ce qu'on appelle en anglais agency, je trouve le terme un peu plus précis, ça veut dire la capacité de l'indépendance, donc de l'autonomie de soi, de l'individuation, de la séparation des autres. Et on voit bien qu'il y a du masculin-féminin, du yin, du yang, et que tout doit se jeter dans l'équilibre. Il peut y avoir... Sur ce plan horizontal des holons, une pathologie. Quelqu'un qui va trop dans la communion ou trop dans le féminin va se fondre, hein, va se laisser absorber par ce collectif. Et quelqu'un qui va trop dans l'individu se sépare et s'isole et devient donc un holon isolé des autres holons à ce niveau. Donc voilà pour la partie horizontale. Et puis il y a la partie verticale. Ça veut dire la notion de auto-transcendance, puisque les holons en s'assemblant ensemble, par exemple des humains qui s'assemblent ensemble, font société et on a un « nous » qui émerge. Les atomes qui s'assemblent ensemble font molécules, et donc on a un « holon » qui émerge. Et On parle donc du principe d'auto-transcendance. Et puis il y a aussi l'auto-dissolution, parce qu'un jour ou l'autre, tous aussi nous allons nous dissoudre. Donc ce qui est, cette cathédrale qui fait un être humain qui a pu s'assembler, un jour va s'effondrer, et donc se redéconstruire dans ses composants, dans ses holons inférieurs. On voit aussi que si désingue des holons à un niveau donné par exemple on désingue la biosphère ben, il n'y a plus de noosphère et il n'y a plus de théosphère au dessus si on désingue la matière il n'y a plus de biosphère non plus et ainsi de suite donc chaque fois qu'on désingue un étage eh bien les étages au dessus vont évidemment s'effondrer alors ce qui reste très intéressant et très mystérieux et ça j'en parlerai plus je ne vais pas le faire maintenant mais consiste à voir comment le holon supérieur par exemple la molécule en quoi elle va faire fonctionner les atomes d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils continuent bien à fonctionner en tant qu'atomes. À l'échelle atomique, les lois restent les mêmes. Mais pourtant, quelque chose d'autre a bien lieu. Et on a, si on va par exemple du passage de la physiosphère à la biosphère, dans la physiosphère, je lâche une pierre, elle tombe. Voilà, il y a les lois de la physique newtonienne qui s'appliquent. Par contre, dans l'anneosphère, peut-être qu'un chien ou un oiseau il va prendre le sens inverse de la pierre. Et pourtant, à l'échelle de la physique, les lois restent les mêmes. Donc, on a un vrai mystère sur ces questions justement d'émergence. Et ces liens entre les différents niveaux de holo restent très très, très mystérieux, en tout cas pour l'instant. On sait les décrire, on ne sait pas encore vraiment les expliquer. Mais on ira plus en profondeur un jour là-dessus. Merci en tout cas pour bon, ces belles questions, Delphine. Thomas je t'écoute Thomas. Oui, euh, bah, merci pour ton partage. C'est très intéressant. Je suis très intéressé par voilà, ce que tu disais sur l'émergence, et euh, je suis particulièrement intéressé sur, enfin, par la, la théosphère en fait, oui. parce que je sens que c'est pas vraiment pour l'instant accepté, intégré dans notre culture occidentale, et pourtant. Mmh. Euh, en parlant d'évolution, d'émergence, d'inconnu, euh, de potentiel, ça m'a l'air assez intéressant comme, euh, comme petite sphère. Oui, absolument, je te remercie de le, de le dire. Alors oui, raison, raison pour laquelle, d'ailleurs ici on parle d'un live évolutionnaire, parce que l'évolution elle peut se faire effectivement de manière horizontale, ça veut dire à un niveau holonique, par exemple une société humaine peut se, peut se, se, se sophistiquer, euh, euh, acquérir de nouvelles capacités, mais il y a aussi le principe évolutionnaire par l'émergence justement. Et moi je, je fais partie de ceux qui, qui pensent, et là je l'assume en tant que point de vue personnel de chercheur, euh, souvent vous m'avez entendu commencer mes lives ou aussi certaines, certaines conférences en disant je ne pense plus qu'il y ait de solution euh, dans le monde présent. Ça veut dire qu'on va les trouver dans l'émergence. Et en fait, je peux dire aujourd'hui dans ce live que je pense que beaucoup de solutions vont euh, émerger, enfin le, le monde d'après, plutôt, parler les solutions, mais le monde d'après va émerger parce qu'il y aura certainement plus de théosphère. Ça veut dire, effectivement, une conscience plus vaste et qui va voir la réalité et vivre la réalité avec une conscience plus vaste et donc aussi une intelligence opérative plus vaste. Donc, euh, cette théosphère, alors on peut en dire quoi bon déjà, elle, elle existe dans l'expérience humaine depuis la nuit des temps. Euh, ça veut dire que de tout temps, des êtres, pas tous, mais des êtres humains, et peut-être non humains, mais ça, ça te constitue un autre débat, je vais rester sur les êtres humains en tout cas aujourd'hui, les êtres humains font l'expérience d'un de au-delà d'eux, d'un plus vaste que, et ce qui a donné lieu bien sûr aux pratiques spirituelles. Alors, je vais bien séparer ici, bien sûr, les religions. Ça veut dire quand ça devient un ordre social, imposé, ritualisé, on me dit ce que tu peux manger, pas manger, qui t'a le droit de tuer, qui t'a pas le droit de tuer, etc. Ça, on le sait. Je vais rentrer dans la partie mystique. Donc, la mystique qu'on va trouver dans la mystique chrétienne, qu'on va trouver dans le bouddhisme aussi, qui représente donc une méthodologie du mysticisme, et non pas une religion, qu'on va retrouver. En fait, la plupart des, ce qu'on appelle les religions ou les pratiques religieuses ont une partie Exogène, ça veut dire la partie socialisée, un ordre social imposé, et puis euh, la, la, enfin, la partie pardon, exotérique, et puis il y a la partie ésotérique, ça veut dire l'expérience mystique intérieure. Donc je fais référence évidemment à cette, à cette expérience mystique, et qu'on va trouver chez tous les mystiques de tous les temps. Euh, et quand je dis mystique, ça ne veut pas dire ceux nécessairement dont on connaît le nom. Euh, nous avons, je pense tous euh, ici, à des moments donnés, à des degrés divers de nos développements, une expérience mystique. Ça veut dire toucher du doigt ce grand mystère avec un grand thème. Et ça devient tellement important, un jour, pour certains, entre de, de, des humains, que ça devient la chose voilà, essentielle. Et finalement, le reste semble devenir une illusion. C'est seulement en question, évidemment. Une fois que l'on a touché à cette expérience-là, au fond de soi, se produit ce que j'appelle le basculement de l'âme. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus important que cette expérience mystique, donc cette entrée dans la noosphère, mais il y a la question pratique après. Comment je vis avec les autres Comment je vis dans une société avec sa doxa, avec ses croyances, avec éventuellement son matérialisme, puisque nous vivons aujourd'hui dans des sociétés essentiellement matérialistes, ça veut dire notamment qu'ils pensent la conscience comme uniquement produite par une émergence et puis il n'y a rien d'autre à côté, une matière inerte, les choses arrivent un peu par hasard, comme ça. Donc comment, lorsqu'on a cette expérience de la théosphère, comment vivre dans cette société Et là, il y a tout un cheminement intérieur, tout à fait intime évidemment, où on apprend, on apprend, chacun, chacun apprend à créer un modus operandi, un mode opératoire pour arriver à vivre en société et à interfacer et à faire connecter notamment la biosphère, l'anosphère la, la, la, et la théosphère. Principalement, on vit dedans. La physiosphère, ça reste un élément encore plus, encore plus complexe, je ne vais pas en parler maintenant. Mais voilà, On a cette question-là et finalement, une aventure évolutionnaire individuelle se joue déjà dans le fait d'étendre ce spectre de conscience et j'en parlerai beaucoup plus, justement, dans les cartes de la conscience, dans ces, dans ces prochains lives, parce que là, on a quand même des données assez, assez intéressantes. Là, je brosse un paysage vraiment euh, très basique hein, sur une évolution de l'univers, et déjà, comment on peut, on peut voir le, le, le paysage se dessiner. Donc, cette néosphère, effectivement, euh, cette, pardon, cette théosphère, euh, pour moi, personnellement, maintenant, je parle d'une expérience personnelle, il n'y a rien qui me semble aussi essentiel que ça. J'ai choisi, mais comme tant d'autres gens, de faire que ma vie opère à partir de là et que ça descende ensuite dans les, au long inférieur. Quand je dis inférieur, il n'y a pas de jugement de valeur. Simplement que oui, ce qui se passe dans mon expérience théosphérique, spirituelle, s'applique ensuite dans ma vie sociétale, dans ma vie sociale, que ça s'applique aussi dans mon corps. Ça veut dire que mon corps devienne aussi infusé par ça, guidé par ça, et ça, ça va dans les deux sens, ça remonte. C'est-à-dire ça qu'aussi une pratique du corps, par exemple, des pratiques de respiration, des pratiques de yoga, euh, des pratiques alimentaires particulières, des pratiques énergétiques, vont bien entendu avoir changé ma physiologie, ma biologie, qui vont elles-mêmes influencer aussi ma façon de penser et de voir le monde, qui vont elles-mêmes aussi éventuellement me doter de capacités d'investir cette, euh, cette euh, théosphère. Donc on voit bien qu'il y a une relation ascendante et descendante dans les hauts mais qui restent encore très, très mystérieuse. Voilà ce que je peux dire. Merci pour cette super question, Thomas. Alors, de Jérôme. Bonsoir, Jérôme. Alors que je te vois apparaître... Ouais, salut Jérôme. Ah. <rire> Ça fait plaisir de te voir. Euh, juste en t'écoutant, euh, ce, qui, ce qui émergeait justement, c'est ces vocabulaires qui nous enferment et qui, donc, qui nous freinent dans des émergences. Et euh, je faisais le lien entre émergence et système, qui est un mot qu'on utilise beaucoup, écosystème, oui. qui est quelque chose qui est très enfermant. C'est une réflexion que j'ai en cours et je voulais avoir ton, ton, ton sentiment, ce qui vient là en, en écoutant cette question par rapport au mot système. Oui. Alors effectivement, euh, et ça j'y reviendrai aussi, euh, j'aurai l'occasion d'y revenir quand je parlerai par exemple de, un jour je ferai aussi un live sur les cadrans de Wilbert. En fait quand on parle de système, euh, ça veut dire qu'on met l'emphase encore une fois sur la partie extérieure objective, on voit un système, on voit un système fonctionner, on va parler d'écosystème, on va parler de systémique, hein. et donc il y a bien entendu des séances de la complexité euh, très intéressantes et tout à fait pertinentes qui parlent des systèmes. Mais cela ne nous dit rien sur l'intériorité subjective. Ça veut dire qu'on dénie ou on n'explore pas le fait que ce système, entre guillemets, puisse avoir lui-même une expérience subjective de lui-même et du non-lui-même aussi également. Voilà. Donc, si on parle de système, ça a un côté très intéressant conceptuellement, notamment dans la pensée scientifique occidentale, on va dire matérialiste, mais cela nous éloigne effectivement de l'expérience subjective du, du dit système. Ce qui touche, et tu, tu prononçais aussi le terme d'écosystème, ça touche aux limites aujourd'hui que je vois dans, dans l'écologie parce qu'il y a justement une sorte de, de fonction systémique englobante et, euh, et aussi donc utilitaire. Par exemple, on va définir une espèce comme utile ou inutile pour. Euh, Faut-il les moustiques ou pas Faut-il les loups ou pas mais il n'y a rien qui s'intéresse à l'intériorité subjective, à la fois d'une forêt, d'un écosystème en tant que tel, justement, en tant qu'entité, en tant que holon. Il n'y a rien qui s'intéresse aux individus en tant que tel. Ça veut dire que ça ne nous donne même pas la capacité de voir non seulement des êtres vivants, mais des sujets, des personnes, je veux dire, à part entière. Je te livre une expérience toute, toute bête. On a nourri les pigeons, euh, pendant, pendant la, la pandémie, parce qu'évidemment, le resto fermé, ben, ils n'avaient plus rien à manger. Donc, on les nourrit. Bon, on a fait copain-copain. Aujourd'hui, chaque matin, euh, sur le toit, il y a 70 pigeons qui viennent, euh, qui viennent manger. bon Alors, avant, on avait l'habitude de voir des vols de pigeons, des hordes de pigeons. On dit les pigeons, on en parle aussi d'ailleurs comme des nuisibles, euh, des sortes d'oiseaux qui crottent un peu partout, qui nous emmerdent, qui salissent, etc. Et là voilà, on voit un système, un système qu'on aime, qu'on n'aime pas. Eh bien, à force de se rapprocher d'eux, on a vu des individualités, on a vu des tempéraments, on a vu des êtres individués. Et il y en a même un qui, aujourd'hui, vit avec nous. Bon, là, on a un petit peu sorti quand même pour le live, mais il aurait tout à fait pu venir se poser ici ou devant l'écran, faire un bazar, pas possible. Mais il vit avec nous. Il y a une vraie rencontre. Donc, un être qui reste à la fois dans sa vie en tant que tel, il a sa liberté, et qui a souhaité, on ne l'a pas forcé, on ne l'a pas amadoué, mais qui a souhaité, à la différence des autres, venir, entrer, venir se poser sur la table à côté de nous, nous parler, roucouler, etc. Et ça, ça touche à l'expérience subjective. Ça veut dire que si je restais simplement écologiste, au sens classique du terme, je ne me doterais pas forcément de la capacité empathique des êtres. Et donc, quand on parle de système, eh bien, on reste aussi dans ces notions un peu statistiques, un petit peu dans le masculin aussi, dans la relation du sujet et de l'objet, et on se coupe, aussi de l'expérience subjective qui doit aller avec. Il n'y a pas l'un ou l'autre, il doit y avoir les deux. Donc, merci, Jérôme, de, de pointer ça. Je trouve ça extrêmement important de faire cette distinction. Alors, Christine, Christine je t'écoute. Je vais te voir apparaître. Oui, oui bonsoir, Christine. <rire> euh... Oui, de ce que j'ai entendu, alors c'est très euh, technique en termes, mais euh, ça me fait beaucoup penser à, à l'approche de la théorie U. où Justement, mmh. il y a cette notion euh, d'absencing quand on va dans le, dans oui. le déni, dans le, dans le rejet, et ça conduit vers la haine et vers la haine, vers le, vers le, le chaos et, et tout ce, tout ce qui, qui en découle. Et plus on va vers le sign vers le c'est la connexion au sol, à la source, par, des, par la médiation, par l'écriture, par la prise de conscience. Donc, ça commence d'abord par, par lâcher prise un peu sur tout ce que l'on a en croyance, peur et compagnie. Et ensuite, on descend petit à petit pour être connecté, connecté à la source. Et c'est de là après que vient l'émergence. Et je trouve que l'approche, avec l'explication la, euh, que je viens d'avoir de, de, de, de, de ce langage très euh, physique, on va dire, nous euh, fait penser énormément à cette approche de la théorie. Mmh. C'est pour ça que je voulais avoir votre avis sur cette mmh. méthodologie. Mmh. Ouais, merci, merci Christine d'amener ça, effectivement, super, super intéressant. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la théorie, ça nous vient d'un chercheur du MIT qui s'appelle Otto Charmer, avec qui enfin, je connais aussi hein, depuis, depuis assez longtemps, et qui a fait un travail remarquable justement d'arrêter de, de simplement rester dans l'objectivation extérieure et de dire que l'expérience subjective doit accompagner aussi cette objectivation intérieure et qu'il a défini par cette théorie U où on va effectivement à un moment dans ce « presencing », ça veut dire cette pleine conscience au fond de soi pour explorer et laisser émerger sur un sujet donné. Alors, on peut parler de sujets politiques, on peut parler de sujets sociaux, on peut parler d'un problème, on peut parler d'une contemplation, d'une recherche de direction, peu importe, mais on va rester présent au-delà de la seule expérience analytique et mentale, effectivement. Et la théorie, théorie U fait, relève d'une méthodologie pour aller en même temps, sans rejeter la partie euh, technique et analytique tout à fait, euh, tout à fait indispensable, parce qu'elle socialise la chose, elle nous permet d'interagir, mais pour aller aussi dans l'intériorité individuelle, dans l'intime individuelle, et ensuite pouvoir le partager ensemble aussi. Et ça, je trouve ça absolument essentiel, ça fait bien sûr longtemps, moi aussi, euh, comme tant d'autres, que mmh. je le, le, le pratique et partout où je vais, euh, qu'il s'agisse d'entreprises, je peux me trouver avec des, des codir, je peux me trouver euh, avec donc, des gens qui, qui décident ensemble et euh, eh bien je les invite à ce genre de pratique mmh. parfois sans leur dire qu'il s'agit de théorie il y a des tas de et... façons de, de faire mais en tout cas d'équilibrer effectivement ce, ce, l'être intérieur, la subjectivité et l'objectivité extérieure et on a vraiment besoin des deux Souvent aussi, justement, on manque aussi de langage. On peut avoir des, des, des choses effectivement très développées sur la systémique, les sciences de la complexité, du chaos, sur la psychologie sociale, sur euh, la sociologie, etc. On a besoin de ces choses-là, mais qui restent encore essentiellement des, des approches assez masculines, d'ailleurs très souvent déployées par des hommes, hein, qui nous viennent donc de, encore de, de, de siècles de patriarcat. Et maintenant, Dieu merci, on commence à voir justement, euh, y compris donc dans des, dans de prestigieuses universités comme le, mm. le MIT, mais dans plein d'endroits ailleurs, cet équilibrage qui se qui se fait pour aller dans l'intériorité, donc aussi dans son féminin puisqu'on parle de l'expérience émotionnelle, de l'empathie et d'aller au-delà même des émotions puisqu'il y a l'observateur qui contemple ces émotions. Mm. Donc l'être profond. Donc merci à Christine d'aborder ça. Je trouve ça absolument essentiel dans le dans les sociétés émergentes que nous voulons créer dans ces émergences, nous devons maintenant inventer et enfin populariser merci. ces codes sociaux qui nous permettent d'aller et dans l'un et dans l'autre, dans le masculin et dans le féminin, dans l'intériorité subjective, dans l'extériorité objective, et de pouvoir le socialiser. Qui est pas simplement la socialisation par les mots de l'extériorité objective et puis l'intimité. On n'en parle pas, on sait pas quoi dire. <rire> voilà, ça, ça marche plus. Ça. Merci d'avoir amené ça, Christine. Merci. merci. Avec plaisir. Alors, de Xavier. Bonsoir Xavier. Alors que je vois apparaître Xavier. Xavier Xavier. Si je ne vois pas apparaître Xavier, eh bien nous passerons peut-être à une autre personne. Xavier, nous ne t'entendons pas. Je regarde sur mon petit écran. Bon. Euh, peut-être Xavier, tu pourras passer après Peut-être alors Laurent le retour, le re euh, Laurent, le retour. <rire> la, théorie, la théorie me parle bien aussi mais quand tu ouais. parlais de, de connexion à la théosphère justement je me demandais euh, par quoi on se connecte, par l'esprit certainement bien évidemment, la méditation mais pour aussi faire référence à des, des choses connues, pas forcément adoptées par tous, mais la notion de chakra, de, de, de, voilà, de oui. zones énergétiques et de zones de connexion, mm. qui peuvent nous permettre déjà de nous connecter entre nous, entre humains, et peut-être d'ailleurs avec les animaux, peut-être bien certainement. Mais justement, euh, comment tu as inclus ça dans, dans ta réflexion globale mm. voilà mm. Alors, on a des tas de façons de le, de le faire et peut-être justement ce qu'on peut appeler une démarche spirituelle qui, en fait, la spiritualité touche à la connaissance de soi. Ça veut dire, ce qui, pour moi, ce qui distingue d'une religion au sens socialement imposé, touche au fait d'une spiritualité va nous amener des techniques, donc des techniques pures pour donner une exploration. Alors, il, peut, il y a mille et une techniques méditatives qui vont certaines se fonder sur le souffle, d'autres sur de la visualisation de points, d'autres sur de l'immobilité, d'autres dans le mouvement. On va trouver aussi, par exemple, souvent chez les peuples premiers plutôt, donc qui ont plus euh, construit à partir d'une expérience de biosphère, euh, donc qui ont, qui ont plus développé des choses directement dans le corps et qui vont le faire, par exemple, par la substance. On va trouver euh, des choses absolument incroyables. Il s'agisse euh, de, de, de substances qu'on peut, qu peut prendre, ce qu'on appelle souvent les antéogènes, qu'on confond qu souvent avec les hallucinogènes. Euh, donc, d'absorber une substance et de vivre à ce moment-là, une expérience de conscience décalée de la conscience, de la conscience ordinaire et donc qui nous donne des outils de connaissance de soi. Plus récemment, en Occident, on a aussi développé des molécules comme le LSD, etc., qui procurent aussi une expérience possible de, de soi. Et je fais bien la distinction entre utiliser ces choses-là, de leur approche récréative, là, qui touche à un autre à sujet. Mais on peut utiliser les substances comme connaissance de soi. Il y a les, euh, il y a les champignons, enfin, voilà, il y a plein, plein de façons de, de, de, façon de faire. On va voir aussi chez les peuples premiers, souvent, mais aussi repris, bien sûr, par, par d'autres cultures, la notion de la souffrance physique. Ça veut dire on met le corps au martyr. Je pense en particulier aux huttes de sudation, par exemple. J'en ai, ai fait enfin, des, des, des vrais passerelles pour touristes, hein, on va passer plusieurs heures à plus de 100 degrés. Euh, et, et littéralement, le corps meurt, enfin, on, on, on meurt quoi. Je veux dire, si on ne lâche pas, si on se dit pas, je vais mourir, ok, je, je pars, je n'ai pas de soucis, je, je lâche prise. Euh, soit on sort, euh, on arrête, on, on a la possibilité d'arrêter, soit littéralement, on laisse le corps mourir, et en dépassant cette, euh, cet attachement au corps, en laissant partir le corps, on vit une expérience de mort. Mais dans cette expérience de mort, évidemment, la conscience attachée au, au, mode, au mode opératoire ordinaire, de, de, de marcher, de courir, de s'asseoir, de dormir, de manger, etc., euh, ben, elle ne sort plus à grand-chose cette conscience-là, donc on va passer dans d'autres consciences. Donc il y a des tas de façons de faire. Il y a évidemment aussi euh, les mantras, euh, il y a la trans, il y a le chamanisme, toutes les techniques de chamanisme. En fait, on a euh, un catalogue absolument extraordinaire à notre disposition et aujourd'hui, quelque part, un des bienfaits de, de la mondialisation fait qu'on a accès, euh, on a un syncrétisme possible dans ces, dans ces pratiques que je trouve absolument extraordinaires. On, on vit une, une époque formidable, vu le nombre d'outils de connaissance de soi qu'on peut, qu peut avoir. Donc voilà, toutes ces choses-là vont nous permettre d'étendre le spectre de conscience, donc y compris d'aller explorer plus la conscience biologique, donc biosphérique, voire aussi la conscience physiosphérique, mais également aussi d'aller dans les spectres de conscience de la, de la théosphère. Moi, je ne peux que recommander évidemment de, de, à chacun de, de sentir ce qu'il y, qu y a de juste, euh, à mon niveau, je pense que j'en ai essayé un bon, un bon panel et je continue évidemment, il y en a une que je n'ai pas mentionnée le jeûne euh, le jeûne, très important il n'y a pas de hasard si la plupart des pratiques spirituelles peu importe où les époques les cultures ont inclus le jeûne ça veut dire que on, on, en lâchant l'attachement qu'on a à se nourrir ça veut dire qu'on a un vide créé par une émotion qu'on va remplir par une substance qui rentre dans notre corps on lâche ce truc-là, ça oblige à aller dans l'émotion. On ne peut pas faire autre chose que d'aller dans une connaissance de soi. Et donc, évidemment, on peut entrer dans des états de conscience extrêmement intéressants par le par le jeûne aussi. Voilà. Donc, il y a plein de moyens de, de faire ça pour en tout cas investir aussi cette euh, théosphère. Je sais pas si ça euh, ouvre bien sur ta, sur ta question, Laurent. Oui, oui, ça, ça, partiellement je dirais parce que du coup, quelle est la place des chakras par rapport à ça oui. voilà, Pour toi, mmh. voilà. si, si, ça, si ça a un sens alors pour moi, essentiel, parce que je, je donc les sept chakras. Après, on peut, on peut discuter, savoir s'il si y en a plus ou non, mais en tout cas, ceux rapportés dans l'espace physique du, du corps. Pour moi, absolument essentiel. Et la plupart des méditations que, que je fais personnellement vont passer notamment, non seulement par une visite, mais aussi une ouverture des différents, des différents chakras. Ouverture diverse, éventuellement aussi des associations, puisqu'on voit aussi par exemple que le 1 et le 7, euh, le 2 et le 6, etc., le 3 et le 5 euh, s'associent hein, dans des principes euh, d'opposés Ouverture des chakras aussi devant soi et derrière soi, dans, dans une perspective d'horizontalité. En fait, il y a plein d'approches de, autour des chakras, donc je m'y retrouve complètement, absolument. Alors, euh, ben, en tout cas, on arrive euh, euh, bientôt à la fin. S'il y a éventuellement une dernière petite question, je, je veux bien la prendre, sinon je vais, euh, je vais conclure. Là, voilà, j'attends euh, 10 secondes. OK. Bon, eh bien, je, vais, je vais conclure. Euh, alors déjà, merci, ça me fait très plaisir euh, de voir des vraies personnes <rire> par rapport à l'expérience euh, de… Ah, puis je vois des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. Salut Franck. <rire> euh, vraiment, voilà, des, des, des amis, merci, ça fait plaisir de, de vous retrouver. Euh, de pouvoir vraiment, je ne vais pas dire en chair en os, mais en tout cas en pixels, ça fait déjà ça. Ça nous amène d'ailleurs à cette question aussi, dont on aura l'occasion de parler un jour, de, de notre manifestation non plus dans la biosphère, puisque là nous ne manifestons pas dans la biosphère, mais dans une, une évolution de la noosphère, puisque nous avons notre soi digital qui se manifeste ici aujourd'hui. Le soi digital qu'on va trouver aussi dans les, dans les médias sociaux, les Facebook, les Google, etc., nous vivons aujourd'hui, nous nous constituons à la fois dans des unités biosphériques, ça veut dire les sociétés, vivre en voisin, sur un territoire, etc. Et nous investissons de plus en plus, effectivement, un espace noosphérique, notamment le en ligne, qui nous pose question, puisque aujourd'hui, notamment, mon être digital, la manifestation digitale de moi, ne m'appartient pas. Elle appartient, en cet instant techniquement parlant, elle appartient à Zoom, elle appartient à Google, elle appartient à, à, dire, à Facebook, etc. Donc voilà, on a des questions assez intéressantes à se poser aussi sur le principe évolutionnaire des nouvelles manifestations, des organisations qui se mettent en place. Intéressant aussi de noter que de plus en plus, une partie de plus en plus importante de nos manifestations d'êtres se situe dans de la lumière, puisque nous utilisons des fibres optiques, nous utilisons des pixels, nous utilisons... Euh, donc, des, voilà, de, de, de, de l'énergie euh, à part entière. Et je trouve ça intéressant de voir cette dématérialisation qui s'opère qui aussi dans la matérialisation de notre être. Ça veut dire nous matérialisons notre être par des passages dématérialisés. Je trouve ça intéressant à noter. Euh, voilà les questions aussi que ça peut nous, nous poser. Et surtout, comment euh, prendre possession de cet être, notamment de ce soi digital et des collectifs qui commencent à émerger via ce. Que ce soit digital, et puis pour finir aussi de nous poser la question de cette, euh, ce jugement de valeur en quelque sorte que l'on peut mettre suivant qu'un être se trouve plus ou moins investi dans des hauts longs inférieurs. Ça veut dire qu'on a effectivement naturellement tendance à voir comme plus valable, plus développé, plus important, plus intéressant euh, un être qui opère à partir de la théosphère plutôt qu'un être qui opère à partir de l'atmosphère et avec aussi tous les sous-gradients hein, qu'on peut voir dedans et dont j'aurai l'occasion de parler dans les prochains lives évolutionnaires. Alors merci d'avoir écouté. Euh, la semaine prochaine, on va continuer sur les cartes de la conscience et je vous parlerai d'une carte assez simple mais extrêmement riche, euh, à savoir celle du prérationnel, rationnel et transrationnel. Et on va voir justement... Euh, là où ça vient nous chercher, dans nos processus évolutionnaires, à la fois personnels et collectifs. Il y aura, euh, puisqu'on l'a streamé sur YouTube, il y aura donc bien sûr un replay sur YouTube. Donc, on va pouvoir euh, continuer. Enfin, vous pouvez revoir ça si vous avez envie, ou celles et ceux qui n'ont pas pu venir, vous pourrez voir ça. N'hésitez pas, bien sûr, à poster vos commentaires. Vous pouvez vous abonner aussi, bien sûr, à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas. Euh, vous pouvez aussi rejoindre, pour celles et ceux qui le veulent, euh, le, le groupe Facebook Facebook. Euh, pas propriétaires, désolé, on, on en parlera plus tard, mais donc les humanonautes Répondez au questionnaire si vous le pouvez, parce qu'on sélectionne les gens qui ont répondu au questionnaire pour, euh, voilà, pour qu'on n'ait pas euh, tout et n'importe quoi, donc des gens qui viennent vraiment avec une intention. Je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, si vous sentez que vous pouvez apporter vos compétences, euh, par exemple euh, sur de la traduction, euh, webmaster, euh, médias sociaux, etc., n'hésitez pas aussi à me contacter, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, euh, dans ce domaine-là. Et puis, vous le savez, je vis dans l'économie du don. Donc, si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller sur ma page nouvellecom slash don nouvellecom slash don. Et à vous de voir ce que votre cœur vous dit de, de faire. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h sur Zoom. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous et au plaisir de vous, de vous retrouver. Merci, Merci, je vous aime. Merci Merci. Merci. Avec plaisir.